solidaire et créative dans le domaine du réemploi de meubles. Ce que j'attends beaucoup du projet, c'est comment aller sur le terrain de l'économie avec nos valeurs et avec cette transversalité, avec cette, cette envie d'être dans de la convivialité, d'être dans l'environnemental et créer de la richesse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 Euh, dans les structures éducatives ou euh, euh, dans les collectivités. Là, on va travailler avec euh, des déchetteries, euh, des, des communautés urbaines euh, pour sensibiliser euh, justement euh, les habitants ou les entreprises à ces logiques-là et euh, montrer que oui, c'est possible et euh, soit on peut le faire soi-même, soit on peut euh, nous donner du meuble pour qu'on le fasse. Et donc voilà, on a tout cet ensemble lié qui fait que... Euh d'une, on diversifie nos ressources économiques, donc on n'est pas trop dépendant d'un seul levier. Et euh, de deux, on est, euh, si on n'était que sur de la production, ce, ça, c'était une autre de mes expériences, quand on est que sur de la production, bah, la, la place que pourraient prendre des bénévoles, des habitants ou autres, elle est compliquée. D'où l'idée d'être plus dans la démarche un peu du pop d'animation, les ateliers et autres. On ressentait le besoin aussi de mener d'autres activités, d'être dans de la pluriactivité. Là aussi, on est un peu divergent avec euh, peut-être la conception un peu mono, euh, Monotache euh, du travail. Je crois que l'enjeu, c'est de participer à la transformation des mentalités. Ça passe par le fait de croiser les logiques de pensée, les personnes. Dans l'insertion, je veux faire une petite structure d'insertion, c'est-à-dire au maxi 2, 3, 4 personnes en insertion et pas plus, pour être dans cette logique de mixité. Parce que je veux pas d'un espèce de poule, de, de mecs en insertion qui vont mal, entre le drogué, l'ancien taulard, le machin, euh, qui vont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 Il y a un tempérament, euh, voilà, j'ai toujours été un espèce d'initiateur, de projet, machin. J'ai monté euh, x j'ai été administrateur de plein de, de MJC, centres sociaux, machin, tout ça. Donc c'est, j'ai un peu ça, je pense que j'ai besoin d'être acteur. C'est quelque chose que j'ai en moi. Euh, voilà, je, à un moment donné, j'ai même failli un peu lutter contre, parce que euh, c'est fatigant d'être acteur. Puis en fait, je me suis rendu à l'évidence, non, t'es comme ça, fais avec et c'est cool, quoi. J'ai une révolte qui est, qui est née de tout mon parcours, aussi de mon expérience un peu familiale. Moi, j'ai vu mes parents euh, euh, Primer au boulot pour, euh, pour des, des salaires de misère, à traiter comme des merdes. Ils beaucoup dans le culturel, ok, c'est euh, euh, considéré économie sociale et solidaire, mais on crée du lien, enfin euh, on ne crée pas du matériel. Et c'est pour moi le terrain euh, de bataille euh, économique, sociale, il est là. Les valeurs d'humanisme, de solidarité, de, euh, de vivre ensemble, qui euh, aujourd'hui pour moi sont, euh, sont soumises euh, aux logiques de marché, institutionnelles, de normes juridiques et autres, fait majoritairement passer l'individu, euh, les hommes et euh, derrière tout, toutes ces logiques-là et ça, ça me paraît plus euh, plus supportable quoi. En France on est dans une logique de saucissonnage, de compartimentage, de comment on vit, voilà, on a le social, on a l'économique, on a euh, le culturel, on a le sportif et puis euh, les choses s'entrecroisent de temps en temps mais rarement. Ça correspondait pas à ma philosophie qui était de dire ouais un être humain bah c'est un tout, c'est pas un... Euh, je suis pas social de telle heure à telle heure et puis je suis pas euh, économique de telle heure à telle heure ou à tel endroit, je, je veux être euh, entier à tout moment, d'où l'idée d'avoir envie de faire émerger un projet euh, qui croise tout ça, qui batte en brèche les frontières et les cloisonnements parce que j'en avais marre.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 to rest.